Pour valoriser sa filière commerce, souvent vécue comme un choix par défaut, le lycée Albert-Demain a créé une forme innovante de compagnonnage par le biais d'un « Serious Game ». Une manière inédite de mettre le numérique au service d'une pédagogie active et inversée. Pour ancrer leur savoir-faire en transmettant leurs compétences métiers, les élèves de Terminal ont conçu un « Serious Game » destiné aux élèves de seconde. Cela leur a également permis de transposer leur culture numérique dans le domaine professionnel et de s'initier à la conception pédagogique digitale. En complément des apports didactiques classiques, les élèves de seconde ont ainsi pu s'entraîner à la vente conseil avec leurs professeurs grâce aux mises en situation immersives conçues et développées par les terminales avant leur stage terrain. Le lycée envisage désormais de faire vivre le serious game en utilisant des casques de réalité virtuelle et d'étendre le dispositif à de nouvelles situations professionnelles et d'autres filières.